Euh, J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec euh, Jocelyne Amo de la Martinique pour euh, la modération de deux topos. Euh, on va accueillir Anne-Catherine Pouleur pour un topo sur l'insuffisance cardiaque et euh, la réalisation de biopsie Puis après, ce sera François Rouby à propos de la prise en charge euh, en ambulatoire des patients porteurs de mylose cardiaque avec insuffisance cardiaque. Voilà, ben, Anne-Catherine, à toi, merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous savez tous qu'il est important de caractériser au mieux nos patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque à fonction préservée pour essayer de leur proposer la thérapeutique la plus adéquate. Euh, malheureusement, nous disposons de très peu de caractérisation tissulaire de nos patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque à fonction préservée. Et donc, dans cette étude, ils ont inclus des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque à fonction préservée avec une définition tout à fait classique et ils ont exclu Dès le départ, des patients avec des fonctions réduites, des pathologies valvulaires sévères et une, une cardiopathie infiltrative connue ou restrictive ou hypertrophique déjà décrite, les maladies congénitales et les péricardiques constrictives. Et donc c'est une série de John Hopkins où entre août 2014 et septembre 2018, sur 222 patients qui se sont présentés pour de l'insuffisance cardiaque à fonction préservée, 108 patients ont eu une biopsie myocardique. Une évaluation clinique, échographique et hémodynamique complète. Et cette cohorte de patients va être comparée avec quelques contrôles, des cœurs inutilisés euh, de prélèvement de donneurs et des patients insuffisants cardiaques à fonction réduite. Et donc, tous ces patients, ces 108 patients, ont eu un droit et une biopsie en Alors, sur les 108 patients, 15 patients en fait auront un diagnostic final d'insuffisance cardiaque à fonction préservée, secondaire à une amyloïdose cardiaque. Vous voyez ici, 7 ce sont des formes d'amyloïdose ATTR sauvage, 4 ce sont des formes héréditaires, 3 ce sont des formes AL et un patient a une forme secondaire AA. Alors, 8 patients avaient en fait déjà au départ une amyloïdose cardiaque qui était suspectée, soit parce qu'ils avaient une hypertrophie ventriculaire gauche pour deux patients, Soit une IRM avait déjà parlé de cardiopathie infiltrative, trois patients avaient une polyneuropathie amyloïde et un avait un pic monoclonal. Et donc sur les 15 patients, il y avait seulement 7 patients où le diagnostic n'était pas du tout suspecté au départ. Alors voici les caractéristiques de base de la population. Donc nous avons 15 patients avec euh, cette amyloïdose confirmée au niveau histologique. Et donc ces patients sont en général plus âgés. On retrouve une proportion de femmes qui est moins importante, 40% contre 64%, une tension artérielle systolique qui est moins élevée, un indice de masse corporelle qui est abaissé. Grosso modo, en fait vous allez voir que les patients ont moins de comorbidité, la prévalence des apnées du sommeil est moins importante aussi dans cette cohorte. Hum, par contre, les marqueurs cardiaques comme l'ONT-ProBNP et la troponine sont significativement plus élevés. Vous voyez ici que la médiane de l'ONT-ProBNP est de 3200 chez les patients avec une MD dose comparée à 353 dans les autres patients insuffisants cardiaques. Et l'atropomie était plus élevée également. Les paramètres échographiques de ces 15 patients. En fait, on retrouve une épaisseur du septum interventriculaire et de la paroi postérieure qui est plus importante que dans les autres patients. Pas de différence pour la taille de l'oreiller gauche et pas de différence en termes de fraction d'éjection globale du ventricule gauche pas de différence significative pour les rapports E sur, sur A, le strain longitudinal global est abaissé et c'est surtout au niveau basal comme attendu que ça se confirme. Au niveau du cathétérisme cardiaque droit, nos 15 patients avec cardiopathie amyloïde ont un débit cardiaque qui est abaissé et des résistances pulmonaires qui sont plus importantes. Au niveau histologique, en fait, ce qu'ils vont montrer, c'est que grosso modo, la enfin, la, le pourcentage de patients avec une fibrose myocardique et avec une hypertrophie des myocytes est relativement important. Vous voyez que 93% des patients tout confondus ont une fibrose et 88% ont une hypertrophie myocytaire. Mais vous voyez que dans la majeure partie des cas, en fait, c'est quelque chose qui est léger euh, et très peu de patients ont une fibrose sévère ou une hypertrophie myocytaire sévère. On retrouve des dépôts amyloïdes dans 14% des patients. Le pourcentage de fibrose sera plus élevé dans les patients insuffisants cardiaques par rapport au contrôle, mais plus bas que dans les insuffisants cardiaques à fonction réduite. Et les marqueurs inflammatoires sont plus élevés chez les patients insuffisants cardiaques à fonction préservée par rapport au contrôle et aux, aux patients insuffisants cardiaques à fonction réduite. Et donc, il conclut l'article par une figure qui résume les principales découvertes de leur euh, analyse. Effectivement, 93% des patients insuffisants cardiaques à fonction préservée ont de la fibrose mais vous voyez dans la majeure partie des cas, cette fibrose est légère. 88% ont une hypertrophie des myocytes mais de nouveau, c'est ce quelque chose de discret ou léger. L'inflammation, elle va être particulièrement associée à l'âge avancé et à la maladie rénale. Et l'amyloïdose va se retrouver chez des patients plus âgés, avec grosso modo moins de comorbidités, des marqueurs cardiaques comme l'NT-Pro-BNP plus élevé et la troponine plus élevée. Et donc, je dirais que c'est ce à quoi on s'attend. Je pense que quand on a un patient qui a de l'insuffisance cardiaque à fonction préservée à 60 ans avec un nt pro BNP élevé et une troponine élevée, je pense qu'on a tous notre cinquième sens qui va nous rappeler que ce patient-là n'a pas eu une insuffisance cardiaque conventionnelle et qu'il faudra qu'on aille plus loin dans la mise au point. Voilà, merci pour votre attention. Okay, Anne catherine merci euh, alors euh, en attendant qu'il y ait euh, des questions euh, j'avais deux trois commentaires euh, que, je, que je voulais euh, dire tout d'abord euh, dans, dans la publication euh, j'étais étonné en fait, de la proportion de ces 14% qu'on trouve globalement mais là la, la, la population des patients étudiés je trouve pas que ça ressemble à, des, à ceux qu'on a l'habitude de voir euh, en Europe parce que c'est souvent des il, y a, il, y a, il y a beaucoup ils sont très jeunes déjà en, en moyenne. Alors, je ne sais pas quel est ton, ton commentaire là-dessus Oui, j'ai le même sentiment. Donc, chez moi, ici à Bruxelles, la, la cohorte de patients insuffisants cadets qui a fonction de qu'on suit, l'âge moyen est de 77 ans et avec un indice de masse corporelle qui est plus proche de 30, alors qu'ici, dans la cohorte, l'indice de masse corporelle tourne aux alentours de 37. Et donc, je pense que c'est tout à fait caractéristique de ce qu'on voit dans les publications américaines euh, où les, les indices de masse corporelle sont beaucoup plus élevés et des gens plus jeunes. Et qui, qui s'éloignent peut-être du phénotype que nous, on voit peut-être plus la petite mamie âgée avec la fibrillation auriculaire, euh, dans nos insuffisants cardiaques à fonction préservée. C'est vrai que c'est une porte qui est tout à fait différente de ce que nous, on a l'habitude de voir. Est-ce que c'est pour ça qu'ils font plus de biopsies? Parce que je ne sais pas quelle est votre attitude, mais nous, on ne fera pas des biopsies systématiquement ouais. chez nos patients insuffisants cardiaques à fonction préservée. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont des tableaux peut-être inattendus chez des gens jeunes où, où ils feront des biopsies systématiques? Maintenant, j'étais surprise du peu de patients qui voient en quatre ans 222 patients qui sont rentrés dans ce registre clinique à John Hopkins d'insuffisance cardiaque à fonction préservée. Je me serais attendue à des nombres plus importants. Oui, parce qu'on n'avait pas tout à fait la raison, enfin, enfin, ils, ils ont cette cohorte-là, mais la raison de l'indication de la biopsie, on ne la connaissait pas tout à fait, je crois. Non, non, non, ce n'est pas spécifié dans, dans l'étude, ce n'est pas spécifié. En tout cas, oui, je trouve que qu'aussi sur, sur la présentation des, des patients, euh, bah, tu tu l'as bien dit, la, la, la, la grosse différence qu'il peut y avoir biologiquement sur le, sur le, le nt bNP c'est du simple au... C'est pas dit ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un message à rappeler, de, de, de faire attention aux biomarqueurs dans ces cas-là. Euh, Parce que finalement, comment dire, sur le phénotype échographique, ça ne transparaît pas hyper, euh, hyper franchement. Non, non, non. Il n'y a pas vraiment de différence significative en termes d'hypertrophie, il y a plus le strain, et c'est le strain longitudinal basal qui est surtout réduit, qui sont des choses qui sont déjà amplement décrites, euh, je crois, dans, dans l'aminoïdose. Et donc effectivement, je pense que si on est systématique quand on a des patients de l'insuffisance cardiaque à fonction préservée, qu'on dose les marqueurs cardiaques, euh, qu'on fait euh, une analyse du strain... Je pense que plutôt que la biopsie, on fera sans doute beaucoup plus de scintigraphies. Il ne rapporte pas ici le pourcentage de patients qui ont eu des scintigraphies osseuses, mais qui restent probablement quand même beaucoup plus, d... plus accessibles que la, que la biopsie euh, cardiaque. Et que nous en tout cas, en Belgique, on demande énormément. Je ne sais pas vous, en France, si vous en faites beaucoup, mais je suppose. Euh, et alors, sur les 15 patients, on confirme un diagnostic Et Il y en avait déjà 8 qui étaient suspectés, 7 qui ne suspectaient pas du tout. Et moi, moi justement, ce sont, ce sont ces sept patients non respectés qui pas tous. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de, de, du message qui t'a envoyé Est-ce que est-ce qu'il ce qu faudrait retenir, c'est qu'il faut systématiser la biopsie euh, chez, chez ce type de patient Ou est-ce que, parce que finalement, ça permet de, de découvrir un, un, un nombre non négligeable de patients qu peut, à qui on peut proposer un traitement ciblé C'est surtout ça qui est intéressant quand on fait un diagnostic amylose. Est-ce qu'on retiendrait ça, être systématique dans la réalisation des, des biopsies Ou est-ce que tu dirais plutôt qu'en 2021, si on met en place l'algorithme systématique, euh, finalement, on pourrait arriver à dépister ces patients sans passer par la biopsie Alors j ai, j ai, Dans l'article, il ne mentionne pas le nombre de patients où il y a eu des scintigraphies. Et, et ce serait intéressant de savoir effectivement si la scintigraphie n'aurait pas permis déjà de confirmer le diagnostic chez certains de ces sept patients. Et moi, je réserverais peut-être la biopsie aux patients où on a suivi l'algorithme et où on n'a pas d'explication. Je ne suis pas sûre su que je ferais des biopsies systématiques à tous les patients insuffisants cardiaques à fonction préservée. Je pense que ça doit vraiment être réservé à ces patients où on se dit, bah, tiens, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui explique ce tableau d'insuffisance cardiaque. J'ai suivi tout mon algorithme, je reste avec un diagnostic inexpliqué. Et alors, nous, de temps en temps aussi, on va faire des biopsies chez ces patients-là. Une autre question sur l'analyse la, sur la, histologique qui est faite. Euh, ils ne il décrivent pas euh, pour l'amylose, est-ce qu'ils décrivent la fibrose Est-ce qu'ils décrivent l'étendue de l'amylose ou est-ce qu'ils parlent de ça Est-ce qu'on a des détails un peu Donc, Dans le supplément, il y a quelques détails, mais c'est surtout dans la présentation des résultats, c'est vraiment très binaire, hein, c'est positif, ouais. euh, négatif. Je n'ai pas vu de quantification des dépôts, euh, des dépôts généraux d'amyloïdes. La fibrose, ils ont quantifié de façon générale. Euh, en parlant du collagène plutôt. Et alors, ils disent que globalement, c'est présent dans 93% des patients, mais que la quantité est relativement faible, en fait. Hein. Ce qui est une impression assez générale qu'on a, je trouve, dans l'insuffisance cardiaque à fonction préservée, c'est que même si on incrimine ça comme physiopathologie, ça n'explique pas tout, je pense, hein, la fibrose. Et de nouveau, ils sont chez des patients qui sont 10 ans plus jeunes, je ne sais pas, dans, dans votre corps chez vous, si, si vous avez, euh, comme chez moi, oh des patients oui. qui ont plutôt 77, 80 ans. Que... Bah oui, oui là, ils sont surtout, des, des, je crois que c'est beaucoup des Afro-Américains et tout ça, et la moitié d'entre eux, j'avais noté, euh, obèses et tout. Enfin, c'est le, le commentaire euh, du départ. J'avais une autre question ou remarque, c'était... Dans la, il me semble que dans la, dans la cohorte des patients qui ne sont pas des amyloses, on voit qu'il y avait une proportion qui n'était pas négligeable, c'est de l'ordre de 30%, il me semble, des, des gens qui ont des, des, biologiquement des ratios Kappa sur lambda, des chaînes légères, qui, qui sont anormaux, alors que ça, ça fait beaucoup, hein, ça, ça fait que dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on est souvent euh, comment dire, confronté à ce genre de, de problématiques à régler, et ce n'est pas évident. Non, ça, c'est vrai. Ça, nos hématologues nous rappellent souvent qu'on a quand même pas mal de, de patients qui ont ces pics monoclonaux indolents, euh, qui ne sont sans doute pas responsables de notre amyloïdose et qu'il ne faut pas faire le lien direct entre les deux. Euh, et et c'est vrai que euh, l'hématologue chez nous dit que la prévalence de, de ces pics monoclonaux va sans doute augmenter. Et pour nous, ça va nous compliquer la tâche. Je ne sais pas, Thibault, quelle est toi, ton impression euh... Effect Effectivement, c'est… Euh... C'est la principale cause en fait de l'organisation de biopsies chez nous, c'est-à-dire qu'on fait des biopsies des glandes sanitaires mais dans les WALTA et enfin dans les sauvages elle est positive que dans 30% des cas, c'est-à-dire que 70% des cas de WALTA qui ont une gamme vont ouais. aller à la biopsie myocardique pour qu'on puisse différencier la AL et l'amylose atrostyrétine. Mais notre population est sûrement beaucoup plus âgée que cette étude. Pour ceux qui ont eu des biopsies, serait intéressant qu'on fasse une répliquette de ce papier pour voir ce qu'il y a. Mais Effectivement, c'est comme c'est une pathologie du sujet âgé, cette et la est une pathologie du sujet âgé par définition. Là, on se retrouve, euh, voilà, il y a 20% des patients que l'on voit nous dans notre centre qui ont les deux. Enfin, pour ceux qui sont euh, séniles, enfin, sauvages et avec une gammapathie. Alors il y a un biais, c'est ceux-là qu'on nous adresse pour faire les, les biopsies mais effectivement euh, c'est l'intérêt des biopsies. Et puis il y a ceux aussi où on comprend pas grand-chose à la cardiopathie et c'est vrai qu'on euh, a tendance à faire des biopsies euh, de manière plus importante dans les FPF et ça nous fait des diagnostics de mieux de sarcoïdose. de, on a fait des diagnostics euh, qu'on n'aurait jamais pensé euh, faire pour les cas avec des IRM avec un réhaussement diffus et puis qu'on trouve rien, on a fait des biopsies, on trouve sur longtemps des cardiopathies euh, qu'on n'aurait pas diagnostiquées sans la biopsie. Donc, je pense qu'il va y avoir un regain de, de réalisation de biopsies dans les cas douteux ou dans les associations euh, avec gamma-pathie et euh, et suspicion d'amylose, pareil. Hein. Ça, je trouve que c'est un message important, c'est que maintenant, au XXIe siècle, je pense qu'avant on avait un diagnostic, en tout cas nous, de cardiopathie idiopathique. Ouais. Euh, et je pense qu'on a suffisamment d'outils à notre disposition maintenant pour que probablement que ça disparaisse, c'est que la biopsie, quand on a Enfin, il ne faut pas hésiter à aller à la biopsie, -à le taux de complication est très très bas, et donc quand on a un doute ou pas d'explication, et qu'on se dit que ce patient a réellement d'insuffisance cardiaque, et il n'y a rien qui est pathologique, d'aller plus loin dans la mise au point. Je pense, ouais. pense qu'il va y avoir un regain dans la réalisation la qui va aider à aller vers cette médecine personnalisée, surtout que dans ces, ces maladies inflammatoires ou infiltratives au sens cellulaire ou autre, il y a, il y a des traitements anti-inflammatoires. Ouais. Peut-être une dernière question, Anne-Catherine. Ça m'est échappé. Ils ont regardé l'inflammation dans, dans les cours euh, chez les patients qui présentent une amylose Ils ont regardé les CD68 euh, et ils disent qu'ils voient de l'inflammation, euh, mais moins que dans les insuffisances cardiaques à fonction réduite. Ouais. Plus qu'un pattern de fibrose. Ouais, donc la question ouais, est ouverte. OK. Ben, ouais, on est 45. Donc merci, Anne-Catherine. Et je vous propose tout de suite de partir à Montpellier où François Roubi va nous parler de l'expérience de cette équipe dans la mise en place d'une clinique des diurétiques dans le traitement de la cardiaque.